bonjour à tous aujourd'hui je sors un peu de chez moi et je vous emmène au salon de la photo les photodays à bruxelles donc là il commence un peu à grêler donc je vais me dépêcher donc ici le fameux atomium de bruxelles et donc nous on va aller ici pour les photodays et découvrir un petit peu les nouveautés à tout de suite I don't, I don't want... Et donc voilà, je viens de rentrer dans le salon, c'est assez grand et j'ai hâte d'aller voir tous les stands qu'il y a ici Et notamment, ben voilà, là il y a Canon qui est derrière moi et il y a Lumix un peu plus loin Et là, il y a Fujifilm Allez c'est parti You are the for The strings my heart, you know that. you pull pull till out. you never felt Yes, you pull pull till bite down. drone I don't want money, I don't want cars, I just wanna be free. Juste derrière moi, il y a le stade Lumix et on va aller dire bonjour à Monsieur Caméra qui est ambassadeur chez Lumix et je pense qu'on va même aller tester un petit objectif là-haut assez particulier. <musique> le lawa Probe, alors ça pour la créativité il n'y a rien de mieux, ça on va pouvoir faire des plans macro dans l'eau comme juste ici, dans les ordinateurs, dans les pizzas, on sait tout faire avec ça. So raise your eyes to skies. lay down your disguise Embrace your design I don't know much about love or trust Cause I only know about us and We were never good, Resentment was plentiful So high destruction was inevitable And this ain't the thing that you would turn to Everything that made me curse you, everything that made me not care if I hurt you, not give her damn that I hurt you. I don't want money, I don't want cars, I just wanna be free and then keep it 100. All these scars are what make me me, and I'll drink to that if you'll lift the glass in the host. Tu laisses commencer Ouais, vas-y, commence. Il y a beaucoup plus de matériel que les années précédentes, j'ai l'impression. Le stand de Canon est énorme, c'est près de la moitié du salon. Euh, sinon, pour le reste, plein de nouveautés le Canon et SRP, les l'Umix S1 et S1R, euh, des rencontres de youtubeurs sympas, un jour. <rire> et, et, et, et, puis, et puis voilà, plein de, plein de bonnes choses. Ouais. Demain pour moi. Hein. Pe Peut-être dis-nous qui tu es. Alors Kevin de la chaîne Exploration Nature. Okay. Euh, bah, moi le salon, bah, j'ai bien apprécié aussi, un peu plus grand, c'est ça qui est bien. Niveau de, du matériel, bah, bon, bon, il y a toujours les, les mêmes choses. Maintenant les nouveautés chez Canon bah, avec le nouveau EOS RP, Par contre Olympus aussi un peu bluffé pour le, par le nouveau. Euh, Max. qui est excellent. Le 300 mm du coup avec ce, ce boîtier qui coupe presque à 600, je pense un 600. Hein, en un f4 donc limite, euh, bah, pour nous en animalier, bah, c'est pratique. Que du coup, ben, ça permet d'avoir un, un 600 mm f4 pour un budget quatre euh, fois moins cher que chez Canon. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec la même, je pense, solidité. Hein. On, va, on va directement après, euh, ouais, attends, franchement, super, super journée à ce niveau-là. Ok, bah merci. Et euh, peut-être rappelle-nous rappelle ta chaîne, Pierre Les éleveurs de Pixel. Ouais. Super, merci voilà. beaucoup. Merci à toi aussi. Voilà. Donc voilà, je suis de retour chez moi et je vais vous parler un petit peu de mes impressions de ce salon des de 2019. Eh bien, c'était vraiment très chouette et j'étais assez étonnée de la taille du salon. Il y avait beaucoup de stands et les stands étaient vraiment très élégants et on a pu tester pas mal de choses. D'ailleurs, l'année prochaine, je prévoirai plus de temps pour essayer encore plus de matériel. J'ai euh, notamment été beaucoup sur le stand de Lumix. Euh, bah, pour découvrir euh, le nouveau full frame Lumix S1 et, S et S1R. Ils avaient d'ailleurs une installation avec des trampolines pour essayer le slow motion. Cette caméra a l'air vraiment prometteuse. Et moi, j'avoue, je me suis plus concentrée sur le GH5 parce qu'il fait vraiment beaucoup de l'œil. Et d'ailleurs, j'ai rencontré David de la chaîne Monsieur Caméra avec qui j'ai pu discuter de ce GH5 et notamment aussi du GH5S. Il m'a aussi fait découvrir des objectifs mix qui sont vraiment pas mal du tout. J'ai pu aussi essayer des stabilisateurs, le AK4000 euh, de chez Feiyu. Mais d'ailleurs arrivé une petite frayeur. Donc euh, quand l'ambassadeur m'a montré un petit peu le mouvement en rotation, euh, le trépied s'est détaché du stabilisateur et la caméra est tombée par terre. Ça m'a pas beaucoup plu sur le moment même, mais c'était pas de sa faute, son collègue avait mal vissé le trépied sur le stabilisateur. Heureusement la caméra n'a rien, en tout cas j'ai rien remarqué pour le moment. J'ai aussi essayé le Zhiyun Crane 3 et celui-là il est vraiment chouette. Bon, ça reste il reste lourd pour un stabilisateur, mais l'avantage c'est que le système de prise en main est assez intuitif et assez pratique et les réglages aussi sont vraiment bien positionnés et sont vraiment très intuitifs. Donc celui-là, je l'aime beaucoup et je vais le tenir à l'œil. J'ai aussi été euh, au stand des drones, il y avait énormément de drones, c'était vraiment chouette, ça m'intéresse. Ce qui était vraiment très chouette aussi, c'est que j'ai pu rencontrer de chouettes personnes, donc d'autres youtubeurs belges. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré David de la chaîne de sous Caméra. j'ai aussi rencontré Sylvain de la chaîne Curieux de Nature, qui est photographe animalier, c'est vraiment sympa ce qu'il fait. J'ai rencontré Pierre des éleveurs de Pixel, qui parle de vidéos, de production, euh, d'objectifs et tout ça. tout ça. J'ai rencontré euh, Rohan de la chaîne JN Technologie, qui nous parle bah, des nouveautés euh, high-tech de manière générale. Et aussi Kevin de la chaîne Exploration Nature, qui fait aussi des photos euh, animalières et des vidéos. C'était vraiment très chouette de les rencontrer. Ils ont tous des chouettes chaînes avec du contenu très sympa. Je vous invite à aller les, les voir si vous les connaissez pas encore. Et puis ben moi, je vous dis à l'année prochaine au Photodes 2020.